Coco Emilia, des rumeurs persistantes sur l'état de santé de l'influenceuse camerounaise, certaines spéculations suggèrent que Coco Emilia pourrait souffrir d'une maladie grave. Des captures d'écran de conversation publiées sur le web laissent entendre qu'elle aurait été hospitalisée à plusieurs reprises dans divers hôpitaux du pays, ces dernières semaines. L'influenceuse camerounaise Coco Emilia encore appelée « biscuit de mai s'est faite plus discrète sur les réseaux sociaux, ce qui a soulevé des interrogations et des inquiétudes quant à son état de santé, depuis plusieurs personnes affirment que l'influenceuse va mal. Des rumeurs qui persistent depuis plusieurs jours sans que la principale intéressée n'y mette fin sur son propre réseau social, certaines spéculations suggèrent que Coco Emilia pourrait souffrir d'une maladie grave. Des captures d'écran de conversation publiées sur le web laissent entendre qu'elle aurait été hospitalisée à plusieurs reprises dans divers hôpitaux du pays, toutefois... La nature exacte de la maladie n'est pas claire et les éléments disponibles ne permettent pas de confirmer ces affirmations. D'autres sources évoquent la possibilité que Coco Emilia soit actuellement internée dans un hôpital psychiatrique, selon ces discussions, elle aurait d'abord été envoyée au centre Jameau avant d'être transférée au SHU de Yaoundé, là encore. Ces informations proviennent de sources en ligne et ne peuvent être considérées comme totalement fiables. Nos tentatives d'obtenir des informations fiables auprès de l'entourage professionnel de la star se sont pour le moment soldées par un échec. En l'absence de déclarations officielles de Coco Emilia ou de son entourage, il est recommandé d'aborder ces informations avec prudence et de ne pas tirer de conclusions hâtives concernant l'état de santé de l'influenceuse.